Salut, je m'appelle Célestine et je suis partie de l'association Solem qui est l'association de solidarité de la Faculté de médecine de l'Université de Paris. Au vu des circonstances actuelles, évidemment, on a dû suspendre toutes nos activités, mais on continue de relayer celles proposées par nos associations partenaires. Notamment, on continue d'envoyer des personnes à la mi Mipan, qui permet de, de redistribuer des repas à des personnes en situation de précarité. On continue de participer aussi à des maraudes euh, proposées par notre asso-partenaire Goélette. Évidemment, tout ça avec euh, les mesures de sécurité euh, et de l'hygiène requise. En plus de ça, on relaie des missions de soutien moral, notamment on envoie des vidéos à l'hôpital Broca où des personnes âgées sont hospitalisées. On participe aussi au système d'une lettre un sourire euh, qui permet d'envoyer, enfin, d'écrire et d'envoyer des lettres euh, qui sont après distribuées dans des EHPAD. Euh, on essaye aussi de distraire un peu les personnes qui sont à la maison. On a notamment réalisé un tutoriel pour faire son propre masque en tissu chez soi et je pense qu'au vu de ce qui est dit en ce moment par la Direction Générale de la Santé, ça pourra être utile quand il y aura le déconfinement. Et pour parler plus particulièrement de Solène, normalement ça aurait dû être une période où on organise la passation et l'élection du nouveau bureau. Et comme cela n'est malheureusement pas possible pour le moment, on organise tout un, une, un système de présentation des postes dématérialisés avec plein de vidéos, pour que ce soit le plus interactif possible et permettre, dès que tout ça sera fini, l'élection du prochain bureau de l'association. Et voilà. Et si vous voulez continuer de suivre un peu ce qu'on fait, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook et notre compte Instagram où tout est expliqué. Bon courage à tous